Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai, je te louerai. Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai, je te louerai. Oh, oh. 45, psaume chapitre 45, psaume chapitre 45, nous lisons la parole du Seigneur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme, une, comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douce, la douceur et la, la justice et que ta droite se signale par de, de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës et aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Amen. Alléluia. Uh... Dieu, tu es vraiment merveilleux et nous te glorifions parce que c'est vrai, tu es vraiment fidèle dans tout ce que tu fais Seigneur, nous te remercions parce que réellement tu es le chemin véritable, que tu es toi-même et que nous te suivons parce que nous avons réalisé combien tu es vraiment parfait dans tout ce que tu fais, et merci parce que tu as réellement montré le chemin, merci aussi parce que tu nous enseignes comment y marcher aussi mon de et Père Saint, Dieu. Merci encore pour la grâce que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver dans ces lieux. Père Saint, rassemblé autour de ta parole à toi pour pouvoir te louer, Père tu pour les bienfaits que tu essaies de pouvoir effectivement nous faire bénéficier, Seigneur. Pour ta main puissante qui nous conduise encore, Père tu jusqu'à ce jour, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi parce que tu es vraiment fidèle. Tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours, Père jusqu'à à, à la fin de temps, mon sauveur. Nous voici avec toi encore aujourd'hui. Nous te remercions parce que demain, tu seras avec nous, bénémoins Père saint aussi après-demain. Oh Dieu, nous sommes vraiment consolés et fortifiés davantage pour ta présence immuable, mon Bénéme Père Saint-Dieu. Tu es vraiment vivant, notre Dieu. Notre cœur se réjouit de pouvoir t'avoir comme son Dieu, son Sauveur et, et son Maître, Seigneur. Et, et nous t'avons vraiment accepté avec beaucoup d'allégresse, mon Père Saint-Dieu, beaucoup d'amour et de joie d'allégresse et de considération aussi, mon Bénéme Père Saint-Dieu. Sois béni pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais encore davantage dans notre vie, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh merci parce que tu continues à faire une œuvre extraordinaire. De nos jours, mon roi, ta main est tellement puissante, mon roi. Et ta parole est agissante, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et démontrant que ta puissance n'a pas changé, Père. Tu es vraiment le véritable Dieu. Nous t'aimons, nous te servons, nous te servirons, Seigneur, comme nous le chantons. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Père. Et nous vivons pour ta gloire à toi, pour que tu sois glorifié, Père Saint-Dieu, au travers de ton peuple, de ceux-là que tu t'es choisi, que tu as mis à part, mes Père au Dieu pour te manifester en eux mon bénémoine Père Tibisson c'est pour que nous revenons à toi de tout notre cœur pour que toi puisses encore accomplir ton œuvre dans chacun de mes bien-aimés frères et Seigneur nous sommes des instruments à toi mon sauveur béni merci pour chaque antique merci aussi pour tout ce qui a été fait le témoignage Père Tibisson Dieu l'adoration mon sauveur nous te disons merci merci pour le psaume de Père Dieu merci pour tous les témoignages Seigneur Père au Dieu bénis aussi ton peuple qui est aussi à l'écoute encore dans chaque lieu où ils sont ainsi que ce que tu fais aussi dans leur cœur mon bénémoine Père les transformations le changement dans leur vie, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Sois béni encore pour ces instant de moment, Père. Pardonne à ton peuple, mon bénéme, Père Dieu. Souviens-toi de lui, Père Saint-Dieu. Il, il a des faiblesses aussi comme cette... Merci parce que c'est toi qui nous pardonnes, qui nous relève, Seigneur. Ne regarde pas nos manquements, mon Père Saint-Dieu, mais souviens-toi de ces sangs que tu as versés pour ce peuple, Père, qu'il vit pour ta gloire. Car j'ai ainsi prié, au oh, nom de saint jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours de moments heureux et bénis lorsque nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur et avoir cette grâce où nous pouvons effectivement aussi chanter les chants des Sion, l'adoration et aussi témoigner de bienfaits de notre Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui, qui réjouit aussi nos cœurs parce que nous savons que nous avons un Dieu qui agit et que sa parole, elle est puissante, elle les transforme effectivement, elle réjouit aussi effectivement aussi le cœur. Que Dieu vous bénisse tous et chacun de vous, et je suis aussi heureux de voir mon précieux frère, que le Seigneur te bénisse. Salut, bienvenue. Que Dieu bénisse aussi notre sœur aimée, je crois qu'elle est arrivée aussi, il avait ce désir de pouvoir être là parmi nous aujourd'hui aussi. Et aussi notre soeur qui avait aussi le désir d'être là, notre soeur de Canada, Rebecca, et son vol a été donc annulé, mais elle prie pour que, je crois qu'elle a donné, la, la requête est donnée, mais nous prierons pour que le Seigneur l'aide à ce que, parce que bien qu'elle soit loin là-bas, il a eu à pouvoir prendre disposition pour qu'elle soit toujours connectée, parce qu'elle a quitté le Canada pour euh, l'Afrique, et là elle va venir par ici aussi, et elle m'a écrit en disant, je me suis préparé pour pouvoir avoir toutes les unités nécessaires pour toujours les réunions aussi encore. Je crois que ce matin, elle nous suit aussi et nous prions pour elle également aussi. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Si c'est la première fois, soyez le bienvenu. Que Dieu vous soutienne et vous fortifie. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous voir et vous avoir aussi. Quelle joie pour nous de ce que le Seigneur, notre Dieu, sur cette terre où nous sommes, il nous a pas laissé seuls, il nous a aussi donné des frères et des sœurs avec lesquels aussi nous avons continué à pouvoir marcher, à pouvoir aussi les servir, parce que nous réalisons aussi également que le temps tire donc à sa fin. Amen. Et que ce que le Seigneur, notre Dieu, a toujours voulu, c'est que nous puissions être prêts, parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Et il nous est nécessaire effectivement que, il a dit aussi dans sa parole que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et quand un voleur vient, il ne nous prévient pas donc c'est par surprise effectivement que nous sommes réveillés nous nous rendons compte qu'on a été cambriolés donc il a donné cette image là pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi et comprendre que chaque jour, à chaque instant il faut que notre vêtement soit toujours blanc il connaît aussi nos imperfections, il connaît aussi nos faiblesses mais il a pourvu pour cela aussi, afin que réellement, que dans nos faiblesses, il puisse agir pour nous relever, Comme il dit toujours, fortifie-toi et prends courage. Si nous pouvons simplement lui faire confiance dans toute notre marche et notre vie, effectivement, nous devons être sûrs et certains que personne ne peut rester derrière. Parce qu'il est celui qui conduit, il connaît le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Avec lui, nous ne pourrons jamais nous égarer. Mais moi, je peux vous égarer. Parce que je suis un homme et, effectivement, je ne vois pas plus loin. Mais lui, lui, lui il ne pourra jamais égarer personne. C'est pour ça que même dans sa paix, il dit « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Donc, si réellement nous nous accrochons à lui et, et nous vraiment nous, nous marchons avec lui et nous suivons ses chemins, dont lui, il est le chemin, parce que c'est vrai, nous nous prêchons qu'il est le chemin, mais lui, c'est lui qui est le chemin. Amen. Nous voulons vraiment qu'il puisse nous aider davantage pour que nous puissions avoir nos cœurs euh, apaisés et surtout, comme ces jours-là, quand quand te, les autres étaient dans la barque et faisaient des disciples, et, et voyaient quelqu'un qui, qui marchait sur les eaux hein, et la peur les a saisis, c'était pour eux comme un fantôme qui marchait sur les eaux, qui venait effectivement. Ils avaient tellement cette peur, effectivement. Et puis, <rire> il leur a dit seulement, la paix soit avec vous, c'est moi. Alors quand il dit c'est moi, on est donc rassuré que c'est bien lui et que s'il est là, peu importe la tempête, effectivement, la tempête va se calmer ainsi. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Nous prions pour que le Seigneur vraiment agisse encore davantage dans la vie de tout un chacun. J'ai été touché parce que euh, hier euh, j'étais ici, et alors euh, je, je pensais pas que j'allais trouver, mais j'étais là, puis j'ai vu euh, notre frère Gaël, Gaël, Gra, Gra, oui, Gaël, oui, qui. Et qui, qui vient et me dit ah, « je voudrais te parler », j'ai dit oh, « mais il n'y a pas de problème, parce que je suis là, au il n'y a pas de problème ». Et il est venu, et, et alors, alors il s'assied, je le voyais, je le regardais, et il a commencé à me parler, mais je voyais, il faisait tout le temps comme ça, c'est-à-dire que je sentais qu'il était tellement ému et touché dans son corps, qu'il euh, essayait de pouvoir cacher ses larmes, effectivement. Alors je l'écoutais, je l'observais simplement, puis j'ai l'écouté. Il dit, bon, euh, c'est parce que j'ai eu une expérience quand même. Euh, Aujourd'hui, j'étais en train de pouvoir conduire la, euh, le véhicule que je conduisais, puis je partais, et puis tout d'un coup, quelque chose s'est passé en moi. Dit mais C'est comme si je sentais quelque chose sur moi, et puis je commençais à penser au Seigneur Jésus. Et, et au plus profond de moi-même, quelque chose a commencé à pouvoir travailler. Et là, je regardais, j'ai regardé et dit, mais Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu as fait tout cela. Il dit, les larmes ont commencé à couler, je n'arrivais pas à pouvoir atteindre mes larmes. Je continue, mais l'amour du Seigneur est tellement dans mon cœur. J'étais au volant, je dis, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive Je voulais essayer de voir, mais, mais ça continue à couler. J'avais tellement été touché de son amour. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est ce que je voulais toujours y pouvoir dire. Ce que nous voulons ne sont pas des choses extravagantes. Mais c'est le travail du Saint-Esprit à l'intérieur, de nous ramener effectivement dans une position où nous réalisons que notre Seigneur et notre Dieu agit encore davantage effectivement. Que, et et c'est surtout parce que c'est l'intérieur l'intérieur, changé, transformé, où Dieu arrive à pouvoir réellement aussi atteindre son objectif, effectivement, cela que nous l'avons entendu, mais je les dans leur cœur. Faut que dans ce cœur-là, que notre cœur ne soit pas un cœur de pierre. Faut pas qu'on soit, parce que si le Seigneur n'arrive pas à toucher ton cœur, tout ce que tu fais est une comédie, ça ne sert à rien. Et, et j'entendais aussi, donc j'ai eu aussi notre, notre sœur euh, Rebecca, je pense que c'est là aussi euh, euh, Rebecca. Euh, voilà, là, là, là, là, elle, elle est là, elle n'est pas là aujourd'hui, je pense. Elle est avec, ah ben voilà, la voici de l'autre côté là-bas. Alors elle me rendait son témoignage. Et... Alors elle me dit, elle dit mais parce que je voulais quand même exprimer quelque chose de la part du Seigneur, parce que le Seigneur a fait. Parce que parce que je crois que j'avais, j'ai dit, parce que tu as dit que depuis que nous avons commencé les, les, les livres des Hébreux, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez. Il dit moi depuis que j'ai reçu, j'ai commencé à entendre ça, mais c'est quand même extraordinaire. Et elle, elle me dit que depuis ces jours-là jusqu'à tout ce temps ici la Bible est devenue nouvelle et quand elle regarde effectivement les Saintes Écritures, elle voit plus comme effectivement elle pouvait voir en avant c'est comme si on enlevait un voile et quand elle regarde effectivement et c'est extraordinaire, c'est vrai et il dit mais maintenant quand on peut lire là on voit maintenant avec quoi ça correspond et puis il dit mais dans mon intérieur maintenant le travail que Dieu est en train de pouvoir faire c'est comme je suis devenu une nouvelle personne mon intérieur, je ne dis peut-être pas bien les mots, hein, hein? Tu veux peut-être la... Pardon Une nouvelle personne. Donc dans son intérieur, la parole de Dieu travaille, et travaille encore dans la profondeur. Et j'écoutais le témoignage, puis je, je regardais, je disais, « Seigneur, que ton nom soit béni. » Même s'il y en a un ou deux simplement dans lesquels tu peux arriver à pouvoir faire quelque chose, et dit, c'est merveilleux parce que ce n'est pas un travail inutile. Et je réalise aussi que même ceux qui sont en connexion dans différents endroits, différents pays, et ils écrivent effectivement, et c'est une, une, une, je dirais, une révolution dans, dans, dans, dans l'intérieur dans notre marche, ce qui nous ramène encore davantage, c'est pour ça que vous voyez tous ces témoignages, que l'intérieur de chacun commence à pouvoir être travaillé, c'est parce que on a compris effectivement, c'est lui qui peut agir dans notre vie c'est lui qui a la capacité de me sauver, de me changer de me transformer, ce n'est pas moi, mais c'est lui là c'est Jésus de la Bible qui a le pouvoir de pouvoir changer parce que c'est la parole de Dieu qui transforme, la parole de Dieu qui agit, il est agissante. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc il est vraiment tout et en tout. La grâce que nous avons, ce qu'il il nous introduit effectivement dans le choses que moi-même je ne savais pas. Et moi-même, je suis entré, et je vous l'ai dit la vérité, je, je, ne peux, je ne peux que vous répéter, j'ai dit, quand je viens, je m'assieds, là, parce que bon, c'est et, et, Alors, c'est dans les scènes écritures que là, il tourne, et je regarde, je dis, c'est pas possible. Et il montre, là, et là, et là, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai qu'on lit toujours cette Bible. Mais, mais, mais c'est vrai, il n'y a aucun homme qui, je, tu peux être un théologien, un cécile, tu ne pourras jamais voir ça ça demande pas l'intelligence de l'homme de ça demande la présence de l'auteur de la parole parce que lui il dit quand j'ai écrit ceci parce que vous savez que parfois les gens dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans la, la, la transcription de la Bible effectivement avec des versions ils ne transcrivent pas les choses correctement c'est à dire qu'ils ne donnent pas l'écriture comme cela c'était et nous effectivement humains on part à prêcher dans l'erreur en fait ce qui est écrit mais ce qui n'était pas conforme comme ceci mais lui qui est l'auteur il revient effectivement il dit mais c'est pas comme ça ah c'est Dieu est bon ah je suis heureux rien qu'à penser parce que ce que moi j'expérimente vous l'expérimentez pas c'est pour ça que ça ça, ça monte dans le cœur, parce dit, mais j'ai la grâce qui est l'auteur de la Bible puisse vraiment pointer là là là là c'est pour ça que je n'ai peur de personne frère je suis tellement tranquille et rassuré. J'ai dit, même si tout le monde pouvait m'abandonner. Et je suis sûr et certain que tout le monde ne m'abandonnera pas. Parce qu'il y en a de ceux pour lesquels... Ah, ah oui, ah oui, frère, je l'ai toujours dit, hein, Il dit que Dieu a un peuple qui est à lui. Et quand ce peuple, les yeux s'ouvrent, il ne peut pas voir un Éphésée. Il ne peut pas voir un Moïse, mais il va voir son Seigneur. Et alors à ce moment-là, il, il s'y accroche effectivement, il, il avance effectivement dans cela. Je loue Dieu de pouvoir voir combien euh, les Seigneurs témoigne et manifeste effectivement aussi euh, la grâce qu'il nous a accordé en tant que peuple. effectivement. Et j'ai aussi entendu euh, les témoignages de notre sœur euh, ici, euh, notre sœur Bambino, je ne sais pas si vous l'avez rendu. Hein. Ah, C'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème. Alors... Ça, c'est quelque chose qui, qui me touche aussi, et qui m'a beaucoup touché aussi dans, dans mon cœur, de voir, voyez-vous, frères et soeurs, et ça, je remercie Dieu, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il travaille dans la profondeur, il travaille pour déraciner, tout pour que la nature, effectivement, des crises se manifeste. Pas tous ceux qu'on voit à gauche, que les gens veulent tellement entendre de bruit à gauche, à droite, mais non, mais c'est-à-dire que quand il commence son travail, c'est comme, je donne un exemple, oui, ne confondez pas aussi. c'est vrai que nous avons besoin, que le Saint-Esprit agisse, qu'il peut crier, ce n'est pas ça le problème. Mais ce que vous devez quand même être sage, vous devez quand même comprendre que le travail que Dieu fait toujours en profondeur, déraciné en profondeur, c'est-à-dire que c'est ce que nous devons soupirer parce que vous pouvez être loin et rester sauvage. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient dans la profondeur, dans le calme, il transforme, il, il déracide, il enlève. Donc, la nature de la personne a changé. C'est comme quand vous mettez une sémence, en fait, dans la terre. Bon, quand l'arbre a déjà poussé, effectivement, que le vent passe, bon, vous savez, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand vous mettez la sémence dans la terre, il n'y a pas de bruit. Lorsqu'elle fait cette transformation et qu'elle pourrit, vous ne voyez même pas. Mais alors, c'est alors que le travail s'est fait à l'intérieur. Pour que vous voyez l'arbre au-dessus, il fallait qu'il y ait d'abord un travail à l'intérieur qui s'est fait, dans la profondeur, les pourrissements, et puis à ce moment-là, effectivement, les racines qui s'est fait, et puis les grètes qui commencent. Oh, mais il y avait quelque chose ici. C'est comme cela. Alors, à ce moment-là, les prophéties viennent, et c'est cela, mais le travail est à l'intérieur où le Saint-Esprit agit. Alors, notre sœur me disait, me rendait, en parlant, effectivement, aussi, elle me rendait témoignage de ce que la parole ailleurs à pouvoir transformer la vie, effectivement, et changer dans son intérieur, effectivement, comment Dieu fait les choses, effectivement. Et alors, elle me disait qu'elle était quelque part avec un endroit, je crois qu'il y avait aussi du monde, je crois que c'était un... Je ne sais pas, mais cet endroit, c'était où, monsieur Cette attente voilà, c'est Satan. Il avait beaucoup de monde avec nous. Donc, il était là, assise, effectivement, avec beaucoup de monde, effectivement. Et puis, il avait euh, ses enfants, donc, hein, euh, ses filles, donc, tout ce qui était là. Je crois qu'il y avait Anne-Laure, il y avait, il y avait euh, Marie, Isaac et Noah. Donc, ces trois enfants étaient avec elle, là. Donc. Alors, les gens venaient. Oui, donc, c'était tout à fait naturel, ainsi de suite. Et puis, et puis, il y a une dame qui est venue. Hein. Cette dame qui est venue... Et euh, elle a regardé, il a regardé ses trois enfants, donc les enfants de notre sœur euh, Mabino qui était assise avec elle, Anne-Marie, euh, Anne-Laure, euh, Marie, Isaac, hein, et puis Noah. Et puis, il y a une dame qui s'élève là, parmi ceux qui sont est assise là, elle vient, s'approche, il elle dit, elle dit, elle dit, elle dit euh, et ces enfants sont à toi, ces filles. Elle dit, oui, oui, ce sont mes filles. Il dit, en tout cas, félicitations. Elle dit félicitations, elle dit vraiment, vraiment, tu as réussi. Tu dis quoi, j'ai réussi. Elle dit oui, oui, oui, tu as... est-ce que, est que tu peux... Juste, euh, mon frère, mon frère Rosario, euh, veux-tu donner le micro à d'autres sœurs Parce que moi, quand j'ai un peu... Il y a peut-être des mots que je manque de pouvoir dire, elle, elle, elle était dans l'action, comme ça, et nous pouvons entendre aussi ce qu'il en est, aussi, sans en parler, hein Donc... Euh, Comment est-ce que le Seigneur arrive à pouvoir agir Tu peux te lever et, et aussi euh, qu'on puisse euh, t'entendre aussi. Mais peut-être c'est mieux que tu viennes ici. Bah, Je pense, oui. Ça, c'est toujours la problématique, la difficulté de tout le monde. Tu veux rester là ah, Elle s'oublie même. Bon, je pense que... Eh, docteur, on peut la voir, mais... En fait, voilà, je parce que... Qu on, que tout le monde la voit. Et on fait, bon, avec la caméra, on peut peut-être la voir. Voilà. Il y avait des femmes qui étaient là. Et je voyais que les femmes continuaient à regarder euh, les trois filles. Et puis, il y a une maman qui s'est levée, elle est venue vers moi. Elle m'a demandé si c'était fille j'ai dit oui, oui, c'était trois filles. Alors, elle me regarde et elle dit félicitations en tout cas. J'ai dit, félicitations, félicitations, de quoi je ne comprenais pas. Elle dit, vraiment, je te félicite, tu as réussi. J'ai dit, réussi, par rapport à quoi? Elle dit, non, dans le temps dans lequel nous vivons à cet âge, voir ces trois filles-là comme ça, alors elle me dit, elle a quel âge? J'ai dit, non, Marie va avoir 20 ans, Anne-Laure 21 ans et Noël a 15 ans. Elle dit, Madame, ce n'est pas normal et voir ses enfants comme ça, naturels, et habillés comme ils sont habillés, avec de longues jupes comme ça, et euh, pas même à chercher à chipoter, quoi que ce soit dans le temps qu'on vit, avec les jeunes filles, comment ils s'habillent, comment ils sont maquillés, et quand on le voit dans la rue, de vêtements, tout est dehors, et quand je regarde tes trois filles, madame, je pouvais que me lever pour te dire félicitations. Alors j'étais là, j'ai dit « Ah bon, euh, merci. » Elle dit « Vraiment félicitations parce que ça, on ne le voit plus jamais. » Les enfants restaient naturels comme ça, avec leur beauté naturelle. Elle dit « Tu sais, vous n'êtes pas du message. » Alors euh, je la regarde, j'ai dit On est des croyants, oui. » Elle leur dit « Non, de message, le message. » J'ai dit « Oui, oui, oui, on est du message. » Elle dit « Oui, si je demande ça parce que moi-même, j'étais du message. » j'étais du message et puis à un moment donné mes parents ils étaient dans le message mais quand je suis partie à l'internat avec mes copines, je voyais comment mes copines s'habillaient, comment j'ai pas pu résister, je suis retournée dans le monde parce que je me sentais nulle par rapport aux autres mais j'ai pas pu tenir mais eux je regarde 20 ans tu me dis 21 ans, 15 ans rester comme ça, moi j'avais que 16 ans je n'ai pas pu tenir, je suis retournée dans le monde à cause de l'habillement de maquillage et tout et quand je le vois comme ça, non, je ne peux pas croire, tu sais que je veux vraiment que je puisse écouter le message que toi tu écoutes et c'est que moi j'avais reçu si c'est la même chose j'ai dit écoute madame je pense que c'est toujours le départ c'est que tu as reçu du départ c'est ça qui fait que tu peux tenir ça dépend maintenant de ce que toi tu as reçu du départ il dit non, envoie moi les messages que tu écoutes parce que je ne peux pas croire que dans notre génération il y a encore des filles qui s'habillent comme ça. ça merci beaucoup alors ce qui veut dire que vous ne voyez pas ce que vous êtes et quand Dieu vous aime et il nous aime beaucoup quand le Seigneur, le Saint-Esprit parle effectivement pour l'habillement vous montez toujours en chocotine quand on dit ça comme ça mais c'est parce que Dieu veut que vous soyez un témoignage elle ne savait pas, elle avait ses trois filles elle ne savait pas, elle non plus ne savait pas imaginez qu'ils sont venus avec des saucissons serrés pour que quand ils marchent, servir que tout le monde voit, les... vous connaissez ce que je veux dire alors qu'ils vont dire, oh, ils sont des croyants parce que vous, vous ressemblerez à des païens et alors, maintenant, sans savoir, ils ont quand même la crainte de pouvoir se conformer à la parole. Mais regardez les témoignages. Quelqu'un que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qui était vraiment morte là, parce que bon, il dit, que mais, il dit, mais maintenant, je, je ressens la soif. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais vous êtes les seuls de la terre. N'abandonnez pas ce que le Seigneur fait. Mais c'est vrai cela. C'est pour ça que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices, effectivement. Ah, oui. Maintenant, le témoignage est parti loin et ce témoignage va permettre que les autres aussi puissent arriver à pouvoir entendre, parce qu'il va dire, mais jamais, Donc, on vit parce qu'il y a toujours comme vous savez, Aujourd'hui, c'est... Les... Bon, je vais leur donner la parole. C'est important, c'est important que nous comprenions que le Seigneur, notre Dieu, fait son travail. Donnez-lui, donnons-lui en fait cette occasion de pouvoir le laisser vraiment agir à nous. Croyons sa parole et ça va réellement faire son effet. Et le Seigneur, ce qu'il veut obtenir, c'est obtenir effectivement ce qu'il a voulu effectivement depuis les débuts. Nous le remercions parce que il nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que... Nous nous rassemblons, que, pas pour euh, voir un homme, nous nous rassemblons parce que nous voulons qu'il vienne au milieu de nous. En fait, C'est l'objectif en fait, parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, c'est-à-dire que tout un chacun nous avons ce désir que le Seigneur notre Dieu puisse vraiment nous conduire, qu'il agisse effectivement. C'est à ça que nous devons soupirer. Alors certainement, il sera toujours au milieu d'eux et on sera toujours au milieu de nous pour pouvoir nous parler effectivement, agir encore davantage, nous montrer ce qu'il ne va pas effectivement aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, nous devons comprendre qu'effectivement que nous apprenons tous. Moi aussi j'apprends. Et au fur et à mesure que nous avançons, je suis moi-même touché, comme je disais l'autre fois, et maintenant, ma façon de voir les choses n'est plus pareille. J'avais une façon de pouvoir voir, effectivement, parce qu'il y avait des acquis qui étaient à gauche et à droite, effectivement, de ce que nous avons. Mais là, maintenant, le Seigneur, lui, il ouvre les yeux, et, et non, parce, parce que souvent, je peux penser, oui, on imagine. C'est pas qu'on imagine, en fait. C'est-à-dire que on est assis, il t'est conduit à pouvoir prendre les scènes et tout, sa propre parole par la mienne, et puis il te dit, bon, là, tu lis là, et tu vas ici, et si ainsi, ainsi, et à ce moment-là, tu vois, le tableau tout entier commence à pouvoir maintenant se mettre en place. Alors, quand vous voyez que le maître, le Seigneur, il est là et qu'il vous montre ces choses et qui vous dit de pouvoir. Les... Vous savez, ah, que Dieu soit béni. Vous savez, euh, je vais quand même vous dire une chose. Je crois que c'est ce que mon grand ici a. Ah, que Dieu te bénisse richement et. et, et, et. Le Seigneur me connaît, je, je le soublie quand même dans ma propre vie aussi. Il connaît quand même aussi ce que je suis et ce qu'il fait de ma vie, ce qu'il a fait. J'étais assis là, j'ai quitté ici donc, puis je suis allé m'asseoir. Et puis je suis revenu et déjà ça a commencé là où j'étais assis, puis j'arrive ici. Et puis après j'ai dit bon, on va simplement prier, puis bon, je vais m'asseoir. Non et il me dit que je dois prier pour le malade. pour ça que je dis que Dieu te bénisse richement. Je ne vous dis pas souvent les choses qui se passent, parce que souvent les gens vont penser, je ne veux pas que les gens aient une autre façon de comprendre si ce n'est que suivre le Seigneur. Pas que bon, tout ça pour attirer, non, non, non, c'est la parole. Alors je me mets ici, vous avez remarqué, vous avez remarqué sa réaction, non ben, je vais comprendre. parce que même si je sais bien que les gens peuvent faut douter, il fait la quoi Non, non, non, non, je savais étant ici, il me disait. mais j'ai commencé à résister. J'ai dit, Seigneur, ils sont, ils sont, ils sont fatigués, je me dis, parce que je, je, je suis un homme. tellement j'ai dit, mais si, je résistais, je dis, Seigneur, il me dit, il faut prier. C'est pour ça vous m'avez que je me suis incliné, j'ai dit, bon, ceux qui sont malades, vous comprenez, ceux qui ont besoin de pouvoir prier, qui ont besoin qu'on prie pour eux, qu'ils puissent s'élever effectivement ainsi. Ce n'est pas moi qui ai voulu prier. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des cas, ils savaient qu'il y avait des situations. Donc vous pouvez voir que dans la suite des temps, le résultat que nous avons. Parce que ils savaient très bien, regarde le cas de notre soeur, notre sœur Patricia, je crois qu'elle vous l'a raconté. Ah. Nous avons prié que bon, nous sommes partis, je pense que c'était donc... Euh, le mercredi ou le jeudi, donc on avait la réunion mardi. C'est effectivement aussi, aussi euh, <rire> tu es grand. Et alors le, le, les jeux suivants, maintenant c'était mercredi, c'est -ce quoi mercredi ou jeudi aussi? Mercredi, jeudi, c'était mercredi, mercredi, c'est mercredi puis jeudi. J'étais donc à la maison et puis je, je, je, je vois un appel qui vient. Et cet appel c'était la sœur Patricia. Je crois que j'étais occupé à quelque chose et puis je vois et elle rappelle encore une deuxième fois. Et rappelle encore une deuxième fois. J'ai dit, si la sœur Patricia insiste dans son appel comme ça, c'est qu'elle a un problème. Je la rappelle. Alors, euh, elle était vraiment calme. Et puis, elle me dit, mais j'ai un problème. J'ai dit, oh, c'est calme. Regarde, c'est quoi Il dit, mais je suis allé chercher Benjamin à l'école. Et quand j'ai pris l'enfant, l'enfant ne bougeait pas. J'ai dit, dit, mais Benjamin, je le prends parce que là, je suis peut-être je suis en, dans, dans le tram. Je crois qu'elle était, elle, était là, elle est dans le tram. Il dit, mais Benjamin, ne fait que dormir. Je secoue Benjamin, je secoue Benjamin. Il Benjamin, réveille-toi, réveille-toi Benjamin. Benjamin, Benjamin. Benjamin ne bouge pas. Il me dit, mais quand je regarde maintenant Benjamin là, où je le regarde, les lèvres sont devenues blanches. C'est-à-dire que quand les lèvres sont devenues blanches, il n'y a pas de vie. Il dit, mais je tiens son corps. Benjamin, il est froid. Je bouge Benjamin. Elle est là avec son mari et toute sa maison. Ça Patricia, tu es où Que Dieu te bénisse. Bon. Tu veux que je continue ou bien que tu puisses? Et Dieu te bénisse. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas juste, tu vas corriger. On te donnera le micro sans problème. Alors, euh... et vous savez, les enfants de Dieu, ils ont vraiment confiance et foi en le Seigneur. Elle me dit, voilà Benjamin, attends Benjamin, il ne bouge pas Benjamin, j'ai secours, tout ça. Il n'a pas paniqué. Hein? Et puis il me dit, non, que Dieu te bénisse. Elle me dit, avant que j'aille même à l'hôpital avec lui, je voulais que toi, tu pries d'abord. Vous vous souvenez que, allez bien, son enfant était dans ses mains, Benjamin, les, les lèvres blanches. effectivement donc, comme vous savez, quand quelqu'un part, effectivement, ses lèvres, sont branches. Et puis, touche son corps, le corps de son enfant, c'était la panique totale. Mais il est resté là, calme. Il a dit, il pouvait courir, ah, un bilan sur le Avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu pries. Que Dieu te bénisse. Amen. Et j'ai dit, ok, prends l'enfant dans tes mains, je vais prier au téléphone. Et j'ai prié pour Benjamin. Vous pouvez le voir, Benjamin, aujourd'hui, il marche. Et quand sont allés à l'hôpital, ils ont tout fait comme examen. Ils n'ont absolument rien trouvé. C'est Benjamin, Dieu l'a ramené à la vie. C'est pour simplement dire que parfois, nous ne disons pas beaucoup de choses. Mais le Seigneur, notre Dieu, fait de grandes choses. Et de manière à ce que nous puissions avoir foi et confiance dans sa parole. Quand nous pouvons nous confier dans sa parole, effectivement, il agit aussi certainement. Donc, nous comprenons qu'il a fait donc cette promesse de pouvoir effectivement être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et nous sommes effectivement dans cette période, effectivement, qu'on appelle effectivement, la fin des temps. Et jamais le Seigneur n'a manqué à pouvoir accomplir ce qu'il a eu à pouvoir promettre, effectivement, dans chaque période de temps où son peuple se trouve. Sa présence ne peut pas manquer. Même quand nos frères et sœurs étaient prises dans le mortier, torturés, autant de martyrs, effectivement, il n'était pas loin. Il était toujours là. C'est pour ça que, quand toi, mon frère, quand toi, ma soeur, tu passes même par un moment tellement difficile et lourd. Ne fais jamais de comprendre avec la parole. S'il faut même mourir à cause de la parole de Dieu, accepte. Parce que quand on prend position pour la parole, le Seigneur est toujours là. Vous vous souvenez, non Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Et si toi, tu peux avoir simplement la sagesse. Vous dire, mais si Dieu veille sur sa parole, et si moi je m'accroche à sa parole, il ne pourra jamais m'abandonner. Même dans le moment le plus difficile. C'est pour ça pourquoi nous avons des, des combats parfois entre nous d'incompréhension. C'est parce qu'en fait, le diable veut en fait mettre en fait l'inimitié les, les entre des frères et des sœurs, des incompréhensions, parce qu'il sait une chose, que si nous recevons la pure parole de Dieu, c'est plus qu'une bombe atomique en fait. La puissance que cette parole dégage effectivement dans notre vie. Mon frère et ma soeur, vous avez entendu les témoignages, non Les, les, les, les loups, quand nous voyons, pour vous regarder à l'or, pendant que vous bon, vous savez, vous savez, mais, mais ceux qui sont à l'extérieur, quand ils vous regardent, vous ne vous rendez pas compte. Vous dégagez une puissance. C'est-à-dire que vous, quelque, vous ne réalisez pas, mais Dieu soit béni. La chose est à l'intérieur. Et maintenant, vous, quand vous passez, vous sentez, regardez, je vais vous donner un exemple, dans les scènes des chrétiens. Le Seigneur passait simplement, il marchait, c'est dans la Bible, dans Matthieu, il marchait simplement, et tout d'un coup, là, quelqu'un qui ne peut pas des mots a commencé à être ce qu'il mais il dit, mais qui a-t-il entre toi et nous Est-ce que je comprends donc ces démons disent, mais, mais qui est-il entre toi et nous Pourquoi es-tu venu en temps Nous connaissons qui tu es, tu es le saint de Dieu. Et pourquoi tu es venu en temps Donc ça dit que les démons commençaient à s'agiter à l'intérieur. Oui. Mais il y avait des pharisiens, des séduités, qui étaient là à côté et qui ne ressentaient rien. Mais oui. bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça dit qu'effectivement que nous devons simplement implorer la grâce de Dieu. Le soutien du Seigneur, qu'il puisse réellement prendre possession de nous. Nous avons besoin que vraiment nous soyons une terre défrichée en fait. Vous pouvez jamais, même humainement parlant, vous pouvez jamais s'aimer là où il y a des rancines, des ronces et des épines et tout ça. Il faut d'abord que la terre soit défrichée. Et vous travaillez, vous enlevez les pires, effectivement. Parce que si vous voulez vraiment obtenir, en fait, une bonne semence, une bonne récolte, effectivement, eh bien, vous ne devez pas s'aimer parmi les cailloux, des racines, effectivement, ceci-là. Vous devez d'abord déraciner, travailler, si vous aimez vraiment le, le produit que vous voulez avoir, hein, et vous devez déraciner, travailler d'abord la terre, effectivement, racler, tout ça, bêcher, tourner la terre, effectivement, on dit, moi, si des racines sont là, parce que c'est des racines, des racines, des, des, des, des, des, des, des plantes mauvaises, effectivement, ça pose vite. Alors, alors, tu veux déraciner, puis maintenant, tu mets ta plante, tu es sûr que quand tu vas euh, mettre la plante dedans, qui dans une bonne terre, ben, elle va pousser. C'est ça que le Seigneur, effectivement, aussi fait, aussi, dans notre vie aussi. Il faut qu'il puisse racler, déraciner, effectivement, les choses, afin que la sémence puisse réellement aussi pousser, comme vous l'avez entendu aussi dans Matthieu chapitre 13. Dans le livre des Hébreux au chapitre 1, nous pouvons lire ensemble cela est très hébreu au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1, il nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu notre Seigneur dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a lui-même établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde » et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait donc la purification de péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, et devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que les leurs. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous sommes à toi, et nous te remercions vraiment de tout notre cœur, pour cette grâce et privilège que nous avons, Seigneur. Et tu nous as aussi enseigné, tu nous as fait aussi savoir que que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est pour ça que nous nous tenons devant toi, je me tiens avec ce peuple, Père, et je voudrais vraiment te demander grâce et pardon, Père Tubissant. je suis qu'un homme. C'est vrai que j'ai des faiblesses, Père Tubissant, oh Dieu, des manquements aussi, mon bien-aimé, Père Tubissant, au sujet, à beaucoup d'erreurs, mon bien-aimé, Père saint au oh Dieu. Mais je t'implore la grâce, mon roi, que tu puisses vraiment m'aider, Père, au oh Dieu, enfin que... Ça sera pas moi, avec mes conceptions, comme tu te demandes grâce, Père Tupiçon, ce que moi, je peux avoir pensé, Père Tubissant, et conçu moi-même, que tu m'aides, Père Tupiçon, que cela soit déraciné, mais que seul, toi seul, personne, Dieu, parce que c'est toi qui veux nous enseigner. Je veux aussi être enseigné, être ainsi aussi, Père Dieu. Et cet après-midi, Père saint, je ta grâce que tu puisses encore nous assister dans ta parole à toi, Père. Nous avons besoin de toi, parce que nous voulons voir ce que tu veux de nous et voir aussi comment tu vois les choses, mon roi. Et c'est vrai, nous réalisons combien tu nous as vraiment ouvert les yeux et le cœur pour que nous puissions entendre aussi, Père de et comprendre les choses et voir réellement, Père. Oh Dieu, c'est vrai, tu as brisé les cœurs endurcis afin qu'ils puissent devenir de cœurs malléable pour qu'ils puissent réellement aussi recevoir ta parole à toi, Père. Sois béni pour tout ce que tu fais pour l'homme, mon roi. Comme David l'a dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui Mon Dieu, tu es tellement si grand que les anges t'adorent. Père Saint, mais tu te souviens de chacun de nous, Père Saint Dieu. Mon âme te loue et te remercie pour cela, Père. Sois béni et sois glorifié, car je t'ai ainsi pris. Et Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions toujours notre Dieu depuis le temps qu'il nous a introduit effectivement dans le livre des Hébreux et de la manière dont il a eu à pouvoir ouvrir effectivement les écritures et nous montrer lui-même toujours par les saintes écritures. Vous remarquerez très bien que... La Bible nous dit que toute écriture est inspirée et que réellement que comme l'apôtre Paul aussi pouvait euh, le dire aussi dans, dans le livre de Corinthiens effectivement un Corinthiens au chapitre 15 dit je vous et je pense que nous pouvons peut-être le lire ici d'abord un Corinthiens au chapitre 15 un Corinthiens au chapitre 15 effectivement Voilà, et, voilà, il dit ici, pardon. Je vous rappelle donc, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous, avez que vous avez reçu, pardon, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes donc sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru donc enfin. Je vous ai donc enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ, notre Seigneur, est mort pour nos péchés, selon toujours les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon toujours... Les Donc, effectivement, que les Écritures sont importantes. Amen. Quand notre Seigneur aussi est venu et qu'il était sur cette terre, nous l'avons vu, effectivement, aussi, la période pendant laquelle, effectivement, il a eu à pouvoir euh, prêcher et enseigner aussi. Il se référait toujours aux saintes écritures. Pardon, l'exemple, par exemple, dans le livre de Matthieu, je pense que cela, nous euh, pouvons peut-être lire, pardon. Matthieu, euh, chapitre 15, pour la petite, peu, ça Matthieu, chapitre 15, le verset 1, il dit, « Alors les pharisiens et, et, et, et, et, et des pharisiens des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur dit, il répondit, parce que là ils, y, ils venaient effectivement pour pouvoir le reprendre, parce qu'ils avaient déjà des traditions qu'ils avaient, qu'ils mettent toujours en pratique. Et alors il pose la question, pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions, effectivement? Alors, verset 3, il dit, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition donc effectivement, les gens ont eu à pouvoir ajouter leur façon de pouvoir faire les choses. En fait, ils, euh, ils amplifient davantage effectivement ce que Dieu n'a pas dit. Mais tout en voulant maintenir, effectivement, euh, le peuple de Dieu, dans la peur, effectivement, que et ça, si vous ne le faites pas, effectivement, ainsi, parce que vous ne pas, arriver à pouvoir recevoir la bénédiction, le pardon du Seigneur, effectivement. Donc, ils prennent quelque chose, ils, ils, ils amplifient la chose, effectivement. Alors, il dit, mais pourquoi Donc, vous avez donc, euh, vous vous dans vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Verset 4, il dit, mais car Dieu a dit, vous entendez Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça c'est l'écriture. Alors maintenant nous continuons. Mais vous vous dites, voyez-vous, que vous, que celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Voyez l'interprétation c'est-à-dire qu'en fait, que ils ont présenté cela pour dire que voilà, si tu fais cela à Dieu, c'est qui veut dire que c'est plus quand tu l'as fait à Dieu qu'à ton père ou à ta mère. Mais Dieu avait dit, honore ton père et ta mère. C'est l'écriture en fait qu'on doit arriver, par votre façon, parce que vous voulez privilégier quelque chose qui vous soit à votre profit. Vous comprenez C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que les gens ne comprennent pas. Tout ça, c'est toujours Les diables c'est Satan, son travail, c'est de pouvoir toujours venir, il peut même prendre l'écriture, mais tord effectivement, l'essence de la chose, effectivement, pourquoi Pour amener les gens en dehors, effectivement, de l'écriture. Alors, dit voilà dit, verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, les hommes et les femmes et les croyants sont dans les traditions, pensons qu'ils avaient la parole de Dieu. Donc, vous pouvez remarquer une chose, c'est que ça, c'est la parole de Dieu. Les pharisiens, les scribes, effectivement, ils viennent ajouter quelque chose qui semblerait probablement, peut-être, qui serait comme justifiant la parole. Je vais vous faire Enfin, je veux que vous puissiez comprendre ça. Par exemple, quand il a dit Honore ton père et ta mère. Ça, tu dois. C'est lui qui a dit Il n'a pas changé. Bon, maintenant, on vient te dire que. Ce que toi, tu dois faire pour honorer ton père et ta mère, tu ne dois pas le faire, mais tu dois faire ça pour Dieu. Mais En fait, ce qu'ils demandent pour Dieu, ce n'est pas vraiment pour Dieu, c'est pour leur profit. Parce que si vous les donnez à cela, ils vont utiliser ça. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous avez compris Donc, alors, il dit, vous annulez donc, écoutez bien, il dit, vous annulez donc ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ce sont des pharisiens. Hein? Hypocrites Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, vous voyez, il retourne toujours sur l'écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez cela Et c'est ce, ce qui est extraordinairement merveilleux, et c'est ceci en fait. C'est de pouvoir voir comment le Seigneur reprend et place effectivement le chose. et il, il reprend en fait il reprend qui en réalité mais il reprend des pharisiens et des scribes et si vous remarquez très bien dans la marche quand le Seigneur était tenté de pouvoir marcher et servir effectivement comme il devait l'être il y avait toujours un combat le combat, c'était ceux-là qui le suivaient, effectivement, des pharisiens et des sadducéens et des scribes, effectivement, toujours après lui. Si vous avez le temps, nous aurons peut-être le temps si Dieu le permettre. Si on prend le dans Matthieu chapitre 22, vous pouvez voir que c'est toujours eux qui venaient avec des questions pour trouver les moyens de pouvoir. Ils ne venaient pas en se disant, ah, Seigneur, il a fait quelque chose, nous voulons voir ce que Dieu, parce qu'il lisait les Écritures, mais il n'avait pas la pensée de l'Écriture. Et alors, le grand problème est celui-ci, c'est que quand il lisaient ainsi, et qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas la pensée de l'Écriture, il devenait automatiquement, automatiquement adversaire et combattant contre la parole de Dieu. Et, et vous pouvez remarquer cela, effectivement, aussi, il est dit, dans les scènes Écritures Regardez, quand ils se sont approchés euh, de lui effectivement dans, dans les scènes d'Écriture, ils ont d'abord eu à pouvoir, et, ils, étaient vraiment, ils étaient vraiment, je dirais, rusés en fait. Ces gens-là qui n'ont pas vraiment la pensée exacte de la parole de Dieu et qui en fait se donnent effectivement eux-mêmes en fait une tradition ou des... Des extras euh, par rapport à cela, Et, ils ont, une, ils ont une, une finesse, effectivement, de pouvoir faire les choses pour que les gens puissent être touchés par cela. Regardez très bien. Vous vous souvenez, euh, quand ils se sont approchés de lui, je pense même que, euh, je crois que c'est peut-être dans, peut dans le chapitre Matthieu 22, quelque chose comme ça. Nous revenons dans l'écriture que nous avons lue tout à l'heure. Matthieu, chapitre 22, je pense que c'est cela. Je, je pense que c'est cela. Okay. Voilà, ici. Euh, ici voilà, voilà, voilà. Matthieu chapitre 22, pour que vous puissiez voir, c'est toujours ce groupe-là. Matthieu verset vers 15, il dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sous le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, ils ne pouvaient pas réaliser que les Seigneur Dieu les visitait en fait. Parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Zacharie, oui, il savait. Elisabeth aussi, il savait. Vous savez pourquoi est ce que euh, euh, j'ai dit que Zacharie savait. Regardez très bien. Je reviens ici vite aussi. Hein. Dans le livre de Luc, vous voyez. Euh,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 Alors, ici, je vais dire, voilà, verset, euh, verset, euh, pour que vous puissiez comprendre comment dire, or, or, verset 8, or, pendant qu'il qu s'acquittait donc de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut donc appelé par le sort d'après la règle des sacerdotes, à rentrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Vous comprenez Donc, quand on offre le parfum, vous savez jusqu'où il va. Donc, je vais dire, quand, quand on offre le parfum, vous savez à quel lieu il se tient. Dieu te bénisse. Il n'est pas dans le lieu très saint. Il est dans le lieu. Donc, il faisait les services là. C'est là où se trouve l'hôtel de parfum. L'hôtel de parfum n'est pas de ce côté-là. Il est de ce côté-ci parce qu'il y a un rideau qui sépare le lieu saint où il y a les chandeliers, les peines de proposition. L'hôtel de parfum est là, juste là. comprenez Maintenant, vous pouvez me la comprendre les choses. alors, Alors, il dit. Toute l'habitude du peuple était donc dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fit trouble en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Isabelle, t'enfantera un fils, tu donneras le nom de Jean. Vous voyez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 Et voici, tu seras muet, tu ne pourras pas par tu par tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, bon, le peuple attendait Zacharie ainsi, ainsi, ainsi. Bon. Alors maintenant, c'est toujours ici, non, alors, au verset euh, voilà. voilà, verset verset 57. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater euh, envers elle sa miséricorde et ils se résure avec elle. Le huitième jour, il vint pour se l'enfant et, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère a pris la parole et dit non, non, non, non. Il sera appelé. Donc Elisabeth était au courant. Vous comprenez Nous continuons, nous ne sommes pas encore arrivés. Il lui dit « mais il n'y a pas, il n'y a, a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Son père était muet. Donc il faisait des signes. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent donc dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants de l'entour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de tous ceux, tous ceux qui les apprirent et les gardèrent dans leur cœur, en disant « Mais qui sera, qui sera donc cet enfant ?» et, et, et, et, et, et la main du Seigneur est avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et nous a suscité qui un puissant sauveur dans la maison de qui de David son serviteur. Donc cet homme savait effectivement qui serait est Jésus. Est ce Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous continuons et dit, et dit, dit comme il avait dit comme il l'avait annoncé dans un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur son servite, son servite, son servite, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens.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 Donc effectivement, Zacharie savait. Mais il faut évidemment souligner que Zacharie était dans le plan de Dieu. Donc les pharisiens et les saducéens n'étaient pas dans le plan. Parce que s'ils savaient, c'est ça que nous devons comprendre, s'ils savaient effectivement qu'il était dans le plan, Dieu allait leur révéler la chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on appelle l'esprit religieux. Il te détruit toi-même et il détruit aussi les autres. Il avec le toi-même. Vous allez voir, il t'avert le toi-même. Vous suivez les autres, effectivement. Donc, effectivement, il n'était pas, parce que regardez, quelqu'un comme Siméon, il n'était pas là quand les choses étaient passées, mais il avait été averti Amen. par le Seigneur qui ne mourrait point sans avoir vu le Seigneur, le sauveur. Est-ce que vous vous souvenez, non? C'est toujours dans Luc-Dieu, effectivement. Donc, quand on a pris les bébés, on l'a amené, effectivement, au temple, effectivement, pour faire ce qui a été fait, effectivement. Donc, le Saint-Esprit quoi qui ça, ça, Siméon. Elle dit Siméon, ne reste pas ici, lève-toi. C'est pour ça que j'ai toujours dit mais quand Dieu vous conduit, n'hésitez pas. C'est comme ça que Siméon, quand il dit que. tous ceux qui étaient dans le plan de Dieu, effectivement, ne pouvaient pas être dans les ténèbres lorsque Dieu accomplissait, effectivement, ce qu'il avait donc annoncé dans sa parole en rapport avec les temps, la période dans laquelle ils étaient. Alors, c'est pour ça que vous remarquerez que nous lisons tout ça, nous allés dans, dans le chapitre 22 de, de, de, de, de Matthieu, et nous voyons ici que verset 15, que nous étions, alors, les pharisiens allèrent se consulter sous le moyen de surprendre Jésus par ses pauvres paroles. C'est pour ça que j'ai dit que les pharisiens, les saducéens, tout cela, ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Même quand Jean-Baptiste, Jean, Jean, Jean, Jean effectivement, euh, le messager, effectivement, est, est venu, en réalité, comme la Bible le dit aussi, comme la promesse a été faite dans les scènes écritures, comme c'était aussi dans la partie, là, que je n'ai pas lu, quand c'est effectivement Jean-Baptiste. Alors, effectivement, quand, quand il a vu... Et, Jean venir. Je pense que c'est peut-être dans, dans le livre, quelque chose comme ça. Euh, euh, bon, ça c'était. Il a vu les pharisiens, les sacrificateurs, les tout cela, donc, ils venaient euh, à lui, effectivement, pour, pour euh, cette bâtisse, Je pense que c'est cela. Et, et, et, vous savez, de quelle manière il les a appelés, effectivement, aussi. Je pense que c'est. Peut-être le trouver chapitre c'est dans Matthieu chapitre 3 Jean, en, en ce temps-là, donc là, parut Jean-Baptiste, prêchant donc dans les déserts du Judée, chapitre 3, verset 1. Il disait Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils, de chameaux et une ceinture de cuir autour de Rhin, Et il se nourrissait des sauterelles de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, s'est rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset, verset 7. Mais voyant venir à son baptême, ça devait être beaucoup de gens, non Beaucoup de pharisiens et de saducéens. Il a dit Mais gloire à Dieu, les pharisiens et de ben, ils ont été touchés. Ils viennent effectivement ainsi de suite. Vous vous souvenez cela Alors, il dit Voyant venir à son baptême, dans son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens, qu'est-ce qu'il dit Il dit Il leur dit Race de vipères donc, s'il si dit race de vipères, et vous avez pour père les diables, c'est races de serpents, dont les serpents anciens. Ça vous dit, non Et le Seigneur avait dit, mais je mettrai une entre ta sémence, la sémence du serpent et la sémence de la femme. Donc, alors, lui, un prophète de Dieu, qui le regarda quand il venait, le grec qui voulait montrer que, que, nous croyons, effectivement, ça, là, mais c'est l'intérieur, mon frère. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Quand on a une question, Saint-Esprit a Alors là, il leur dit, race des vipères! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Oui, continuez ici, vous savez bien, je c'est la Bible qui le dit, Il hein? dit, mais, mais voyant venir à son matin beaucoup de pharisiens et de saducéens. Les pharisiens, vous connaissez, nous allons y arriver. Les pharisiens et des saducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fouiller la colère à venir, produit donc du fruit digne de la repentance. et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée mise à la racine des arbres, tout à fait, donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, et jeté au feu. Vous voyez toujours leur réaction, effectivement, aussi. Il, dit que, il leur montre effectivement que votre intérieur, votre ce que, malgré que l'apparence que dit, ah nous sommes, nous croyons à ceci cela, mais l'intérieur à vous ne change pas. Parce que la semence dans laquelle vous êtes ici, c'est la semence du serpent. Hein, parce que le diable ne peut pas changer. Alors, c'est pour ça que il faut chaque fois examiner votre cœur. C'est, c'est toujours votre cœur. Pas votre prestation, mais votre cœur à vous. Quelle est la motivation à l'intérieur? Quelle est la pensée, effectivement, que vous avez à l'intérieur? Est-ce que tu peux accepter que tu laisses tout, tout ce que tu penses, effectivement, pour prendre seulement la parole de Dieu? Est-ce que tu, tu acceptes effectivement que le Seigneur puisse avoir la domination sur toi Donc mais regardez bien, donc ces gens ici, ils prétendaient, c'est ainsi que dans Jean au chapitre 8, verset 30, vous connaissez cela, non bah, Je sais, vous connaissez, je cite, mais vous connaissez, c'est pour aller vite, effectivement, que nous puissions euh, prendre cela. Puis nous revenons dans Matthieu, pour nous pouvons aller, aller dans les hébreux qu'on a lu. Donc dans, dans ceci, effectivement, donc Jean, Jean, chapitre 8, verset 30, ici, on nous dit, hein, c'est le Seigneur qui dit, verset 30, nous dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Vous entendez Et verset 31, il dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez donc la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Vous vous souvenez de ce que Jean a dit ici hein ?« Rasé et vipère. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous, nous avons Abraham pour père. Donc si c'est Abraham, vous êtes dans la procédée d'Abraham, n'est-ce pas Ici, ils disent donc au Seigneur, ils disent, oui, il répondit donc, verset 33, nous sommes la procédée d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu Vous deviendrez donc libre. Écoutez-les d'abord. Vous répondez vite, mais vous ne l'avez pas écouté. Il faut d'abord écouter si Jésus, quand il commence à parler, écoutez d'abord. Ils ont tiré de la conclusion. Ah, tu penses de nous que nous sommes des. Il répondit, il dit, en vérité, en vérité, verset 34, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il voulait quand même qu'il comprenne. Avant de prêter des conclusions, est-ce que vous comprenez Eh bien non, parce qu'effectivement, là même qu'il a fait comprendre, effectivement, il a fait comprendre. Je sais que vous êtes la potécie d'Abraham. Mais maintenant, vous savez, je vois, vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que quand il prêchait, quand il parlait... <rire> il a vu tous ces gens-là. C'est extraordinaire, frère, et soeur. Parce que c'est. Comment vous dites c En fait, c'est quand, quand la parole est absorbée par quelqu'un, lorsque vous regardez les congrégations, vous sentez que cette personne, ça rentre. Que cette personne, effectivement, quoi Cette personne, effectivement. Donc, ça, ça c'est ce que. Je, je parle de ce qu'il dit. Il dit, mais, parce qu'ils n'ont pas dit. Ah, mais nous n'avons pas la parole. Non, lui, quand il les a regardés, quand il prêchait, effectivement, vous vous souvenez lorsque. Paul, je crois, était quelque part dans une des villes, comme ça aussi, et il prêchait la parole de Dieu. Et, et parmi ces paroles-là, paroles, les gens qui étaient écoutés, il y avait un important un, un, un, un, un, un boiteux de naissance. Il prêchait, il prêchait, Paul levait la tête, il prêchait, il prêchait, il prêchait, il avait dit, dit qu'il a vu que cet homme-là, il avait vraiment la foi. Il a dit, Aîné, lève-toi sur tes pieds. Et cet homme s'est levé, parce qu'il avait vraiment la foi. Il dit que. Parce qu'on ressent aussi l'atmosphère, on sent qu'il y a des divisions là, il y a ceci, et cela, dans le cœur de ceci, et de cela. On, vous ne pouvez pas tromper quand même, c'est vrai quand ça, parce que nous sommes dans une atmosphère, vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, on sent, quand vous êtes vraiment en droit, quand vous voulez vraiment que votre cœur est absorbant, vous avez déjà des, des choses pensées, On le sent en fait. Mais quelqu'un qui a un cœur qui absorbe, effectivement, on sent que l'esprit part, mais ça passe directement. Et ça rentre. Mais c'est pour vous. Alors, il dit, verset 33, verset il dit, il dit, dit j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et pourtant, on nous dit qu'ils avaient cru. Verset il dit comme j'ai parlé, plusieurs crurent en lui, vous vous souvenez, non Mais là, maintenant, <rire> la parole, elle discerne. Les pensées de cœur et les secrets, effectivement. Et c'est comme cela que Jean-Baptiste a pu arriver à pouvoir leur faire comprendre qu'effectivement, et puis il dit, je dis ce que j'ai vu, je vous ai dit père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vraiment vous étiez enfant d'Abraham, <rire> ah Dieu est bon. Vous, comprenez, vous pouvez maintenant comprendre, effectivement, je saute de beaucoup, mais parce que je regarde aussi les temps. Dans Malachie au chapitre 4, je voudrais. Je vais lire l'écriture. Nous y entrerons plus profondément, Dieu voulant. Malachi, chapitre 4, je, avant le Nouveau Testament. Il nous dit, verset 4, Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur vous vous souvenez <rire> Moïse c'est toujours les législateurs vous vous souvenez la fois passée nous avons lu vous hein? vous souvenez vous avez encore la mémoire lorsqu'il les a sur le montant de migration, vous, vous souvenez vous vous souvenez encore Amen. je ne vais pas rentrer dans tout ce y a. alors nous avons vu que Moïse et Élie leur apparue. Et Moïse, c'est la loi. La loi et les prophètes. Souvenez. Moïse, c'est la loi. La loi est venue avec Moïse. Mais alors Élie, c'est ça qui nous dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des des ordonnances. Voici, je vous enverrai qui. Qui il est Donc Nous étions avec les législateurs et les prophètes. La loi et les prophètes. Vous vous souvenez Dans Luc chapitre 16, 16, non Ok. Maintenant, regardez bien. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Est-ce que vous entendez Qu'est-ce qu'il nous dit, verset 6 Il ramènera le cœur de Père à l'heure. N'est-ce pas vrai Alors, les pères, c'était qui Abraham, Isaac, Jacob. Vous entendez cela Abraham, Isaac, Jacob. Alors, Vous entendez bien quand ils ont dit ici. Si. Alors, on nous dit, est, Dieu, est, Dieu est merveilleux. Il est parfait. Il, il ramènera donc le cœur de paix à leurs enfants vous entendez cela donc les pères c'était Abraham Isaac Jacob, vous vous souvenez donc Dieu appela Abraham et Dieu donna à Abraham Isaac Isaac vers 8, 20 Jacob et Esaïe. il a dit j'ai aimé Jacob j'ai eu de la haine pour. Et quand Jacob priait pour sa postérité, le Dieu de mes pères qui m'est apparu aussi, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il a fait aussi à Jacob. Donc si Jacob aimait autant Dieu comme Abraham aimait Dieu, Isaac aimait autant Dieu comme... C'est vrai. Donc cette foi là qui était Abraham, cet amour qu'Abraham avait pour Dieu, était aussi en Isaac aussi en Jacob. Et c'est cela que Dieu voulait que ça soit aussi dans la postérité véritable d'Abraham. Tout Israël n'est pas prenez Est-ce que vous, vous suivez Je ne vais pas rentrer dedans. Mais est-ce est que vous suivez Parce que nous y entrerons Dieu voulant. Par après. Mais est-ce que vous comprenez effectivement C'est ainsi que vous voyez ici, là euh... Le Seigneur dit à ces à, à hommes, donc il était toujours, il se disait ainsi en disant, euh, nous sommes là, verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous comprenez cela Donc, naturellement, il, il, il, le Seigneur ne l'a pas nié, regardez très bien, hein? il dit, ok, il dit, euh, il, dit, euh, il dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous suivez le cœur de Père à leurs enfants, n'est-ce pas non? Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez le soeuvre d'Abraham. Abraham, même lorsque les trois personnes venaient, les anges, effectivement, il a su distinguer. C'est eux qui sont en face de moi. Il y en a deux, ce ne sont pas ce pas Dieu, mais il y en a un qui est le Seigneur. Il s'inclina. Il reconnaissait qui était Dieu. Et, et croyez en Dieu. C'est pour ça qu'il il pouvait, lorsque les anges sont descendus donc à Sodome, pour à, aller, le Seigneur rester avec Abraham. Quand vous aimez Dieu, quand vous avez sa parole, il est toujours avec vous. Jamais il ne pourra vous abandonner, mon frère. Même quand vous passez d'un moment difficile et vous voyez que là, l'eau veut vous submerger, il vous fera sortir de la tête. Sûr et certain. Toi en tant qu'enfant de Dieu, il veut que tu goûtes même les fonds. Pour que tu vois sa puissance. En enfin, fait, que si dans les jours à venir, les diables envoie encore des troubles, effectivement, tu peux dire Mais s'il si m'a fait sortir là, dans le bas fond où j'étais, aujourd'hui encore, il me fera sortir. Si c'est ça la foi, les œuvres sont l'expression de là. Vous le savez bien. Alors, c'est comme ça que. Alors, il a fait comprendre effectivement. Si vous étiez. Vous avez, non, vous, vous avez compris dans Matthieu, M'a, Ma 4, verset 6. La partie là, pour que vous puissiez comprendre qu'on parle des cœurs de père à leurs enfants. Vous comprenez Parce qu'il y a une suite. Alors, il dit, il, dit, mais, il dit si vous étiez donc les enfants d'Abraham, vous feriez donc les œuvres d'Abraham. Abraham croyait en lui. Il espérait qu'on. Vous comprenez cela non Alors, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et à dire que tu mais c'est là, Abraham n'est là point. Parce qu'Abraham était la semence de Dieu. Alors si vous, vous vous combattez, et vous dites effectivement ceci, et ça travaille, il dit, mais vous faites donc, écoutez bien, verset 41, vous faites donc les œuvres de votre père, et lui dire, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. Ah Seigneur Jésus. Il continue toujours à argumenter. Hein, parce qu'il n'y a rien qui reflète là comme le rhum et l'humilité. Quand quelque chose est à l'intérieur, la profondeur appelle toujours. Parce que quand il y a quelque chose de Dieu au-dedans de toi, quand Dieu se manifeste, ça frappe l'intérieur. Autrement, tu ne vois rien. Alors, il dit, mais, mais, mais, mais il dit, il dit, il dit, vous faites les œuvres de votre père, il dit, vous faites les œuvres de votre père, et lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, <rire> il n'a pas dit, on va voir les, les miracles et les là qui vont suivre. Vous hein. comprenez bien Ça c'est important parce que les gens voient mal. Il a dit quoi Il dit, vous m'aimeriez. Parce que si vraiment Dieu... Vous me suivez un peu, parce que je vais revenir encore. Les Hébreux, on n'a pas terminé. Amen. Mais vous me suivez un peu, c'est sa manière de pouvoir conduire les choses. Vous devez bien prêter attention. Mon frère et ma soeur, il a bien dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Vous savez, dans 1 Jean, je pense au chapitre 3, nous allons le lire avec vous. Merci mon Père. Que ton nom soit béni. Merci. Merci. 1 Jean au chapitre 3. Merci. Merci beaucoup. 1 Jean au chapitre 3. Que ton nom soit béni. Merci. Et dès ici, merci Père. Merci beaucoup. Vous voulez lire. Hein? Nous allons prier un moment. Tendre Père est précieux Sauveur, je voudrais vraiment te dire merci parce que tu es vraiment vivant, tu es vraiment présent, et c'est toi qui conduis ton peuple, Père. C'est toi qui nous enseignes. Seigneur, je te remercie parce que tu es vraiment Dieu. Mon âme, te loue et te glorifie. Souviens-toi de chaque frère, souviens-toi de chaque sœur, enseigne Père. Que tu pardonnes mon roi, que tu accordes réellement le cœur qui s'ouvre, Père, et qu'il reçoive vraiment la compréhension exacte le diable ne puisse pas continuer à pouvoir perturber ton peuple à toi, Père, ni serrer leur cœur, Père sans Dieu, pour qu'il ne puissent pas lâcher, Dieu pour que toi tu pénètres, Seigneur. Laisse que la grâce divine leur soit codée comme tu l'as fait. Laisse que le Saint-Esprit pardonne mon frère. Pardonne aussi à ma soeur, mon béni, mais Père au dieu Que tu les tiennes, Père Saint dieu dans ta main, que tu ouvres son âme, Père Dieu, et son cœur, pour que au aujourd'hui, il puisse avoir cette grâce de pouvoir réellement recevoir à ta parole. Sois béni pour cela, Père, pour mon frère et pour ma soeur, pour chacun de nous ici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 Nous sommes enfants de Dieu. Il dit, mais dit, mais nous savons... Donc, verset, donc, quand mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons donc semblables à lui. Lui étant donc la parole, n'est-ce pas Et quiconque, il dit, mais parce que nous le verrons donc tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, s'est purifie lui-même comme lui-même est pur. Quiconque pêche, transgresse donc la loi, et les péchés et la transition de la loi. Oh, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice et juste lui -même est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Alors comprenez bien ici, hein, quand on parle du péché ici, ce n'est ne pas voler, les commettre du terre, ainsi de suite, effectivement. Non, quand on parle ici du péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est parce que vous résistez à la parole que vous allez voler. Donc le véritable péché, c'est l'incrédulité. Le doute que vous avez. Parce que vous ne croyez pas que ce que Dieu dit est vrai. C'est que l'écriture dit, Dieu est vrai, donc vous ferez donc le contraire. C'est l'incrédulité. Alors, nous continuons aussi. Petits enfants, que personne ne vous séduit Celui qui partage du diable, c'est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche, c'est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Vous comprenez Vous savez, non Donc dès les commencements, les chats pêchent, effectivement. Commencements. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire Amen. les œuvres du diable. Amen. Donc toutes les œuvres du diable, Amen. le Seigneur notre Dieu Amen. les a détruits. C'est pour ça quand toi tu es en Christ, Amen. frère et sœurs, tu peux dormir tranquille. Amen. Les démons peuvent tourner Amen. à gauche et à droite, on peut Amen. te pousser loin, tout ça. La sanctification, Amen. Dieu te ramènera toujours. C'est pour ça, frères et sœurs, si j'ai pris Dieu que vous compreniez ce qui est plus important. Vous n'avez pas besoin de la religion, vous avez besoin de ce Jésus. C'est Jésus de la Bible. Ah oui, c'est que Dieu nous aide. Alors ah, nous continuons quand même, puis nous allons arriver. Maintenant, verset 9, il dit, mais quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Vous vous souvenez de la conversation avec les autres, non Nous avons Dieu pour Père, nous avons pour Père Dieu ainsi de suite. Vous vous souvenez Ok. Ici, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, il ne peut pas combattre la parole de Dieu. Je voulais toujours répéter, je l'ai dit encore ici, je l'ai insisté encore, j'ai dit, la Bible dit que tout homme, tout homme soit reconnu pour, et je vous ai dit, moi aussi, compris. Ici, je l'ai dit. Tout homme, donc, peu importe qu'il soit Apôtre, prophète, j'en sais absolument rien. Quand il est un homme, il est mort. Dieu seul soit connu Dieu seul elle est le vrai. Dieu est la parole. Ce qui est extraordinaire, étonnant, c'est que on n'a pas bien compris. Nous, nous prêchons la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus, lui, il est la parole. Donc, j'ai dit, mais est-ce que Dieu nous aide Je ne sais pas, j'allais exprimer quelque chose, mais... Aïe, aïe, aïe, aïe, vous connaissez mon, mon petit-fils C'est à son école, il dit toujours, aïe, yes, soigne. <rire> C'est le monde que vous voyez. là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit Comment ça elle est toujours, Mais sa maman est là derrière c'est seulement quand il ah, est dépassé, il dit, ah Zambion, c'est pas possible. J'ai dit, mais tu as appris ça où <rire> J'ai dit, c'est extraordinaire. Les enfants, j'ai dit, est-ce que tu comprends cela, c'est ce que tu dois te dire <rire> Non, parce que, j'ai dit, ça dépasse. Vous vous rendez compte que nous nous prêchons la parole, mais lui, il est la parole. Lui étant la parole, il était là avec les pharisiens, c'est du Seigneur. Frère, déjà toi et moi qui sommes ici longtemps prêts. Quand, effectivement, le Saint-Esprit nous parle de lui, nos cœurs sont touchés. Il y a combien de fautes raison que lui étant debout là. Ah non, non, non, ça, ça me dépasse. Rentrez un peu dans ces dimensions-là. C'est sûr et certain, je le crois, que si vous étiez en ces temps-là. Parce que si aujourd'hui, par le Saint-Esprit, vous croyez, effectivement, vous pleurez même pour lui, Ces jours là aussi, frère, s'il prêchait, vous courrez auprès de lui parce que c'est le même Jésus. Amen. Vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas être insensible. Non. Il allait vous toucher et vous allez pleurer. Vous allez vous asseoir comme Marc et Marie. Vous allez être avec lui comme vous le faites dans ces temps. Mais si vous êtes contre la parole de Dieu en ces temps ici, c'est la même chose que vous serez à cette époque-là. Donc ne combattez jamais la vérité. Allez-y. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc il n'est pas. Incrédue à la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Gloire à Dieu. La sémence de Dieu demeure. Donc, si vous avez la sémence de Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il est impossible que vous puissiez combattre l'écriture. Évidemment, peu importe, même si, si un prédicateur, si grand soit-il, il vient, il dit quelque chose. Bien sûr, peut-être, il dit, mais que tu trouves que dans les scènes Écritures. Qu'est-ce que cet homme a eu à pouvoir dire, ou je sais pas moi qui c'est, a eu à pouvoir déclarer, c'est faux, c'est pas conforme aux écritures, mais si toi, tu rejettes l'écriture, c'est qu'il te donne pas la sémence de Dieu. Non, non, c'est pas pour dire, mais c'est la vérité. Parce que, regardez très bien, lui-même était là, la parole de Dieu. Eux, ils avaient des traditions, donc ils ont tiré les traditions, les interprétations de la parole. Et quand il vient, effectivement, ils ont difficile de pouvoir reconnaître. Mais tant tandis que les autres croyaient. Nathanaël, par exemple. « Quand Philippe t'appela, j'étais vu. <rire> » Vous voyez Il s'est tenu devant un homme qui dit « Mais c'est pas la promesse de Dieu. » Mais il raconte, elle a reconnu vous, vous connaissez, non Bref, bon, bref. Alors, c'est tout. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né il est né de Dieu. » Donc, quand on est né de Dieu, Or nous savons qu'au commencement était, la parole était, et la parole était, c'est clair. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Vous vous souvenez de la conversation Il leur a dit, si, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. C'est par là que nous sommes venus ici. Alors alors il dit, mais, donc, verset 10, il dit, dit, dit c'est par là que c'est fort reconnaître effectivement les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est clair la Bible, dit non Il y a les enfants de Dieu d'un côté, et les enfants du diable existent aussi de l'autre côté. Et alors ils sont aussi religieux, parce que les diables, leur père est religieux. Alors il dit, mais là il continue, il dit, donc c'est par là que c'est fort connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Maintenant, verset suivant. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas donc de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez maintenant Vous voyez maintenant Parce que maintenant, la semence du malin manifeste sa nature, effectivement, par la haine. Bien sûr, monsieur. Mais ça doit vous ramener à quelque chose. Mais quand nous avons Caïn et Abel... Ah ben oui, hein Abel ah lui, c'est, il était des dieux, il n'y avait pas de problème, effectivement. Mais Caïn, c'était le premier, le meurtrier qui tua son frère. Malgré que Dieu lui dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Alors on a compris bien dans Jean chapitre 18, il dit, Caïn était du malin. Donc il n'avait pas la semence de Dieu pour obéir à ce que Dieu disait. Mais par contre, combattre, effectivement. Et puis, il n'est pas allé vers, vers vers un autre dieu. C'était le, le même dieu, effectivement. Hein. Non mais, le, le, le, il est allé offrir quoi Vers qui Vers qui était été fait sur l'hôtel et tout ça. La, le le, le des de Caïens était, était adressé à qui Pas à Abel, hein Pas à, Je ne sais pas moi si c'est au, au Bouddha, j'en sais absolument rien. Je donne un exemple. Non. C'était ce même dieu qui Abel adorait, frère. Pour ça. Vous devez comprendre pourquoi on a tous ces problèmes si, si on commence à l'origine. C'est pour ça que c'est vrai que les diables ne peuvent pas aimer la Genèse. Mais c'est la vérité. On va sur, mais bien sûr, c'est comme ça qu'on voit ce commencement parce que là, il se fait tromper les gens. Non, monsieur, non, non, non, non, non, non, non, on t'a démasqué là. C'est là, effectivement. Et puis, tout ce qui sort de toi a toujours été contraire à la parole de Dieu. On se, si on suit ta trace à toi, on trouve un numéro, numéro, numéro. Vous connaissez, non Bien sûr que oui, mon frère et ma soeur. On peut suivre cette trace-là, vous verrez la sémence-là, comment elle est détruite toujours. Mais quand vous voyez effectivement la sémence divine de Dieu, nous allons trouver qui ça Nous allons trouver Noé. Nous allons trouver... Mais bien sûr que oui. Noé, quand Dieu dit, même, même les autres ne croyaient pas, Noé croyait. Il n'avait pas vu la pluie. Oh Dieu soit béni. Il n'avait jamais vu la pluie, mais Noé croyait. Alléluia. Ça, c'est la sémence de Dieu. Et la sémence du serpent, on l'a vu. Et il n'a jamais plu, il n'a jamais plu, il n'a jamais, jamais plu. Combattant toujours, ils sont toujours comme ça. Et c'est vrai, frère, Vous verrez toujours, il y a toujours ça. Et c'est vrai. La semence du serpent n'est jamais toujours très loin. Quand la semence de Dieu sort, la semence du serpent aussi. Oh, on n'avons pas temps. Mais je peux vous les montrer. Quand Dieu a défriché les champs, il a semé la bonne semence. Qu'est-ce qu'il a fait ben, il est allé donc se reposer. Et puis après quoi On voit que milieu de la nuit, titi, titi, titi, titi, titi. Il, il, il, il prend la mauvaise sémence. Où c'est? Dans le même champ. Il peut pas les semer ailleurs, effectivement. Non, il sème toujours dans le même champ. Comme ça, quand ça, ça, ça pousse, effectivement, et ça ressemble et ça se colle à l'intérieur. Donc, lui, il veut pas que la semence de Dieu puisse bien pousser. Il met ses racines-là. Il, il vient avec des interprètes. Et puis, on est troublé. Maintenant, on comprend plus rien. C'est normal parce que la sémence, livrée était là. Pas loin, toujours dans le même champ. C'est pour ça que vous devez comprendre qui vous êtes, mon frère et ma soeur. Votre cœur. Ne privilégiez jamais vos intérêts intér intér intér à vous, ce que vous faire. Toujours votre cœur. Qu'est-ce que Dieu va avoir comme vraiment de moi de ce que je veux? Mais c'est vrai, frère. Quel est quel sera l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va gagner dans cela? Je veux que mon Jésus gagne. Dans ce que je dois faire, je veux qu'il se retrouve dedans. Parce que je suis dans son travail. Tu es dans son travail. Il a fait tout pour toi. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Il t'a arraché entre les mains de Satan pour faire de toi un fils de Dieu, fille de Dieu. Alors tu, tu es censé pouvoir lui dire merci. Et aussi qu'il reçoive quelque chose de ta part, mon frère. Amen. Tu peux pas continuer à travailler toujours pour les démons, pour les diables, effectivement, non. Les mondes ne te servent à rien. Tout ce que tu veux, effectivement, que tu... moi on voit. Et tout ça, c'est les mondes, frère. Vous dire, mais je vais être le seul qu'on doit considérer. Tu n'en as pas besoin. Je veux que Jésus soit le seul considéré. Parce que si Jésus ne m'avait pas ramassé, j'étais un chien mon frère. Et c'est la vérité 100%. Mais s'il ne m'avait pas ramassé, pas des mots Alors, ce n'est pas le bon aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de mots à moi mais c'est lui que je dois dire merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour m'avoir recevé. Merci pour m'avoir lavé. Merci pour votre oui. Que tu sois connu. Que tu as fait de moi ce Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Nous, nous lui devons tout, mon frère. C'est pour ça nous. nous, nous devons être reconnaissants dans sa manière de pouvoir faire les choses. Que Dieu vous bénisse, devons-nous alentours. Tendre père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Nos cœurs sont vraiment touchés de voir l'amour que tu déploies pour les hommes et cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir être à toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Père et de nous à pouvoir avoir cet amour vraiment profond dans notre cœur, dans notre âme, mon bénémoine, Père Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, c'est lui qui n'aime pas non plus son frère, n'a point la vie éternelle. C'est ça que tu nous dis aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi, viens-nous en aide, Père Saint-Dieu, et, et secours chacun de nous, et fortifie chacun de nous, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour, pour le merveille que tu ne cesses de pouvoir accomplir dans notre vie. Merci pour cet amour, Père Dieu. Accorde la grâce à ton peuple. Accorde le soutien et les secours. Je t'en supplie, mon roi. Oh Dieu, que ton, ta parole à toi puisse continuer à faire son travail et son œuvre encore, Père saint Dieu. Parce que nous avons confiance en toi, Père. Tu nous ouvres les livres, parce que ça aujourd'hui, nous voyons combien c'est tellement merveilleux. Ta lumière à toi frappe davantage. Je te demande pardon, mon roi. Sois béni, sois glorifié, Père saint Dieu. Que ton amour divin inonde encore nos cœurs, que nous puissions vraiment t'aimer davantage comme tu l'as dit mon béni, aimé Père Saint Dieu oh Jésus mon maître béni Père c'est merveilleux de pouvoir vraiment t'aimer et cela nous conduit toujours à aimer ta parole à toi parce que nous savons que tu es toujours vrai tu es toujours bon, tu es toujours merveilleux tu es toujours glorieux nous te disons merci, merci encore Père oh Jésus Christ mon roi c'est toi qui nous aimes et qui nous soutiens encore mon roi bénis ton peuple Père que ta vie à toi puisse se manifester à nous et, et ta grâce. Merci Père, merci Père. Merci pour tout Père. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour, pour tes compassions et tes consolations encore à notre endroit. Oui Père, merci. Oui, change nos cœurs pour que ton amour inonde dans nos cœurs pour toi et que ta parole travaillant en nous, nous puissions nous aimer vraiment ardemment les uns les autres. Oh, tu es merveilleux, les plus beaux parmi les milliers, comme nous l'avons entendu à psaumes, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Je t'aime, mon roi, et c'est vrai, ton Dieu toi, est au-dessus d'une huile, au-dessus de tes collègues, c'est vrai, mon sauveur, béni. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tu es le Dieu que nous sommes appelés à pouvoir marcher avec, voir te servir, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. C'est vrai que l'homme ne t'a jamais aimé, Seigneur. Mais c'est toi qui as toujours aimé l'homme, mon béni, mon Père Dieu. Oh, quand l'homme a péché, cet homme a eu à pouvoir fuir dans ta présence, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Il t'a abandonné, mon roi. Mais toi, tu ne l'as pas abandonné, Seigneur. Mais tu es allé le chercher encore. Tu as dit, Adam, où es-tu? Ton amour. Oh Père Tu sens tes compassions à l'endroit de l'homme. Je t'aime, mon Jésus. Sois béni, Père Dieu. Déverse cela dans nos cœurs. Pour mon frère et pour ma soeur, pour uh, chacun, personne qu sait que ton peuple comprenne ce que tu désires, ce que tu cherches, mon roi. C'est toi qui peux nous donner cet amour puissant et béni dans notre vie, mon béni, mon Père. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Gloire à toi et honneur à toi pour tout. Bénis ton peuple, Père, et soutiens et fortifie encore davantage. Je te remercie, je te loue et je te rends grâce. Merci pour tout, Père. Au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous soutienne, qu'il soit, qu soit avec vous et qu'il vous bénisse richement. Au bon grand, tu peux venir. Merci.